Regroupés en mouvement associatif, les jeunes du quartier Cocotier dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville ont procédé ce 4 mars 2023 à une opération d'assainissement de leur espace de vie à l'occasion de la journée citoyenne, initiée par les plus hautes autorités de la République. Une opération qui arrive à point nommé au regard de l'état d'insalubrité criard dans lequel se trouvait la zone. Notre environnement est pollué. Par euh, des actions que euh, la population mène. Et ce constat nous a amené aujourd'hui à être au cœur de cette, euh, la propriété de, de notre environnement, étant donné que l'environnement étant d'abord euh, un espace de vie communautaire. Donc c'est sur ce que nous nous sommes mis en pleine action, parce que l'État, c'est d'abord nous. Nous devons suivre également la, la vision du chef de l'État, étant donné qu'il a initié les journées propres et ces journées nous concernent également. Les jeunes de cette partie de Libreville procédaient également au recyclage des matières en plastique pour être en phase avec les recommandations du One Forest Summit, qui s'est tenu dernièrement à Libreville. Notre espace de vie est collé par les, les, les, les plastiques. Donc, et ces plastiques, nous faisons un recyclage parce qu'il est très toxique pour... La société. Et dans cette société, nous rencontrons des, des, des jeunes et des, des vieilles personnes du troisième âge. Ces jeunes n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, les actions majeures que nous avons faites rentrent toujours dans le cadre de l'embellissement. Un euh, exemple. De, du, du site parce qu'il y a plusieurs sites de poubelles mais hein, en ce moment nous nous concentrons sur le, le site du poids de charité au fur et à mesure que nous allons mener nos actions avec nos petits moyens nous allons effectivement euh, continuer les, les autres actions dans le deuxième arrondissement. De voilà une opération d'assainissement qui aura permis au quartier de retrouver son éclat d'antan Notons tout de même que l'assainissement d'un espace de vie passe par des comportements responsables des populations qui sont sans cesse invitées à se débarrasser de leurs ordures aux endroits et aux heures indiquées.